Bonjour les amis, c'est Yushka. <rire> Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le tarot des Saints de soleil. Eh bien, nous sommes toujours dans la série et nous terminons la série avec euh, cette dernière carte, donc, qui se nomme euh, le fou ou le mat, hein, pour le tarot, donc, de, de Marseille, c'est le mat. Et il n'y a pas de numéro, donc, hein, on ne sait pas quel numéro, on sait pas quel numéro de carte c'est, donc, ou euh, si on le sait, on ne l'a pas écrit, vous voyez, on ne l'a pas écrit, hein, et il y a une raison à ça, voilà. Donc, ici, c'est la carte de Papus, donc, il a nommé euh, le fou, et là, naturellement, j'ai repris euh, la carte, donc précédente qui s'appelle le monde où il disait que c'était donc euh, étant donné qu'il y avait toutes les cartes qui étaient nommées toutes les cartes hein. donc il y a de, de, de la première à la vingtième à la donc euh, voilà là les deux dernières euh, vous avez vu qu'il y avait quand même un sacré cafouillage et donc euh, je, ben, on fait la chute là tout simplement avec ce qu'il a inscrit, il a décidé donc que cette carte mère, c'était une carte mère, bon, alors que voilà, tout simplement, et en mettant euh, la... Il a inversé, vous voyez, il a inversé les lettres, la lettre qu'il a mis donc sur euh, la mère, euh, il, il a mis le, le, le mauvais numéro, il a dit « ou 21 », et ici, le 21 ou 22, en mettant, disons, euh, bref, c'est changé, c'est le bazar et tout. Et, et donc, quelque part, sont on met bout à bout. Euh, c'est sûr que ça, ça, ça, ça coince énormément. Hein. Euh, voilà, ça ne peut, peut pas aller. Alors, pour le tarot de Marseille... Donc euh, c'est on, on va plus s'en occuper, on va la mettre on va la mettre un peu de côté et on va regarder ici, maintenant disons euh, le mat. Bon on voit que le bonhomme euh, il court comme ça hein, dans cette euh, dans cette direction et, et voilà bien. Euh, par contre il euh, y a une chose que je voulais voilà que je voulais quand même euh, vous euh, montrer. Ici, Maintenant qu'on a vu ça, euh, je, je parle quand même toujours donc de ce que j'ai trouvé dans les bouquins de Papus, là. Et on s'aperçoit que le tarot de Marseille, lui, il a été remis malheureusement à l'envers. Alors que le sens de lecture, c'est comme ça, voilà, hein donc il, il, marche dans cette, il, le, il marche dans cette direction, hein, vous voyez, hein, et non pas dans l'autre. C'est parce qu'il a dû avoir un copier collé et tout, comme je vous l'avais déjà expliqué. On s'aperçoit qu'avec euh, Gibelin, effectivement, euh, il l'a mis, euh, disons, de cette, euh, cette façon-là, euh, euh, bien dans cette direction. Euh, pas plus lui là Quand même remis dans cette direction Mais enfin bref Alors vous allez regarder ça Les petits, les petits trucs un petit peu de plus près Voilà tout simplement Et voilà euh, Donc là c'est Vous voyez Il est bien disons dans une direction Qui n'est pas qui est, qui, est, qui est la sienne Bon enfin hop, Là c'est euh, le cafouillage Des lettres je vous montre aussi un petit peu, si vous voulez voir, Et pouf, pouf, pouf, voilà, allez, en haut, voilà, oh, il le tourne, disons, dans ce sens-là, dans le sens de la marche, ça a été inversé, après, en reprenant, disons, les copier-coller, tout comme les calques. Hein, je vous ai dit, c'est un, un petit peu ce genre de, de truc qui a été fait à un moment donné. Bon, euh, c'était plus facile. À, à, il le faisait comme ça. Ça allait plus vite. Et puis voilà. Donc, euh, ça a été retourné. Alors, euh, ben, on va aller voir, disons, la mienne, puisque c'est à la lumière du tarot des cinq soleils. Et vous voyez, j'espère, vous voyez bien, que euh, en définitif, euh, ça, ça correspond à la Lune. Et oui, figurez-vous que cette carte, ce n'est pas une carte mère du tout, du tout, du tout, du tout. C'est la Lune. Hein? Et elle ne s'inscrit pas. Elle a un rôle qui est très particulier, la, la Lune, et c'est pour ça qu'elle se balade tout le temps, qu'on présente toujours un bonhomme se balader. Parce qu'elle est changeante et qui peut changer d'avis et qui peut revenir sur ses décisions, etc. Et toutes ces choses-là. Vous voyez également le petit bonhomme euh, de, en, en, en bas, là, enfin, pas le petit bonhomme, le chien qui lui court après et qui mord la fesse. Autant ici que euh, de l'autre côté. Bref. Avec euh, Eliphas Lévy, euh, lui, carrément, il en avait fait un tigre, parce que c'était tout simplement beaucoup plus exotique. Voilà, hein, Et, tout simplement. Mais c'était juste, disons, pour faire à nouveau, voilà, pour donner un côté exotique, pour, voilà, pour apporter quelque chose de nouveau. Et là, je vais vous apprendre peut-être quelque chose. Si vous avez une Bible, <rire> incroyable hein, que je parle de ça ici, dans la Genèse, et ben, je vais vous expliquer la petite histoire, vous voyez le petit bonhomme comme il est. Bon, maintenant on va reculer, et puis je vais vous raconter une petite histoire, hein, qui est très rigolote. Alors, faut savoir une chose, car il a pété les plombs, il est devenu fou il a fait des, des trucs, boum, c'était quand même le premier meurtrier, on va dire, euh, de, de ce cycle-là, et tout, enfin bref. Et il y a eu, euh, il a été expulsé du paradis, allez, euh, va-t'en, c'est pas possible, etc., etc. Bon, bah, là, je le fais en... voilà, hein, comme ça. Et donc, euh, Dieu l'envoie, euh, mais vraiment en exil, hein, allez, euh, pars euh, de... voilà. Et puis... Cain, Cain, hein, j'ai appris Cain comme nom, hein, ma carte elle s'appelle Cain. Lui dit mais mon Dieu quand même, hein, c'est pas normal parce que tu m'as déjà puni une fois, c'est énorme ce que tu fais, tu m'enlèves du paradis et moi je me retrouve sans rien et je peux être agressée par des bêtes sauvages. Là j'ai mis un petit crocodile, on le voit très très peu et tout et donc le trou... Euh, disons, euh, symbolise un petit peu toutes les embûches de la vie hein. Hein, c'est vrai que quand on, on va en vadrouille comme ça, sans repère et tout, on peut effectivement ne pas avoir, disons, d'amis hein, quelque part on ne peut pas avoir toute sa tête non plus pour pouvoir réfléchir, on est toujours sur le qui vive et tout et voilà, donc hop euh, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu Il lui dit bon voilà, ouais, t'as raison mais tu as raison, dis donc, c'est vrai, une, une, une punition, ça suffit. Alors quand même, je vais te donner comme compagnon un chien comme ça. Il t'accompagnera et il marchera toujours de devant toi. Et non pas derrière à mort de Pas du tout. Donc figurez-vous que cette carte, elle est en.. en je, je, je pourrais vraiment la décortiquer par rapport à sa lettre et tout, mais on parle vraiment, vraiment de ça. D'accord Et donc, euh, effectivement, ce, ce, ce chien, quelque part, disons, symbolise une présence amie pour une personne, disons, qui est, euh, ben, en vadrouille, rouille, hein, bien sûr. Mais quand, euh, ça donne aussi une connotation, figurez-vous, euh, euh, aux étoiles, il hein, y, y a des relations également avec les étoiles, hein, voilà, c'est que même la nuit, je vais t'accrocher, voyez, la lune, des étoiles et tout, et tu pourras également te repérer. Mais oui, te repérer, bien sûr, parce que cette époque-là, ils se repéraient énormément, disons, avec la position des étoiles et tout, et c'était, euh, disons, euh, ça faisait partie, disons, de leur... Euh, c'était leur média, quoi. C'était leur télé, hein, quelque part, <rire> en quelque sorte. Hein Vous voyez Et donc, euh, cette personne, naturellement, symbolise la personne qui est sur les routes, qui est en exil ou alors tout simplement dans la tête. Hein elle ne sait pas où elle en est, elle ne sait pas où elle va aller, etc., etc. Donc, euh, il faut quand même toujours qu'elle ait un point d'appui, qu'elle ait, euh, disons, quelqu'un sur qui compter et tout, euh, de, de fiable. Hein. Et quand on pense, disons, qu'il y a aussi un esprit, disons, avec la lune et les étoiles, etc., etc., naturellement, et puis le dialogue également qu'il avait eu avec Dieu. Hein. Donc, ça nous rappelle un petit peu, disons, euh, qu'on n'est jamais seul. Hein. On va dire ça comme ça, hein, tout simplement. Bien. Alors voilà, et maintenant euh, je vais mettre euh, une autre. Ah, ben, non, je voulais pas celle-là, je voulais, je voulais naturellement euh, la. Ah oui, mais c'est pas marqué. Ah oui, mais c'est pas marqué, c'était la fameuse faucheuse, voilà. La faucheuse, c'est la carte sans nom et la carte sans numéro. Ça veut dire, tout simplement, son nom et sans numéro. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de nom, qu'elles n'ont pas de numéro. Ça veut dire, les deux qui leur manquent quelque chose, il faut les mettre ensemble pour que tu puisses comprendre quelque chose. Hein? Voilà. Et le mat, vous savez ce que ça veut dire ben, En hébreu, tout simplement. Voilà. Ben, je vais l'écrire, là, comme ça. Et bien, on écrit mat. Et ça veut dire quoi Ça veut dire la mort donc, quand tu es fou, mais tu es un homme mort quelque part, quand ça tourne pas rond dans ta tête et que tu t'égares, hein, bien évidemment, et le conseil, c'est d'être... Là, on les inverse dans ces conditions tam, et ça veut dire d'être quelqu'un de simple. Hein, voilà, tout simplement, tu fais les choses simplement pour pouvoir avancer, pour ne pas t'égarer. Vous voyez, il y a un jeune de mots en disant, « Mais mets-les en relation, ces deux-là, elles vont te parler. » Et qu'est-ce qu'on fait quand on joue à l'échec, aux échecs Échec, mat. Vous voyez un petit peu comme ça a été repris, les petits, les petits mots. Hein, voilà. Eh ben mes amis, je, je, je termine là, cette petite euh, série hein, de, de vidéos concernant euh, le tarot de Marseille. Donc la lumière du tarot des cinq soleils, ma foi ça m'a bien ça m'a bien amusé. Alors pour rassembler un petit peu tout ça, parce que ça parlait de plusieurs choses, je pense, je pense que je vais euh, les revoir et puis peut-être disons euh, euh, faire une conclusion, une petite vidéo de conclusion pour euh, certaines choses je, je vais je vais regarder ça bien et eh bien je vous souhaite euh, bah, de bien terminer de bien continuer et puis de bien regarder toujours mes vidéos et c'est gentil de liker de partager de vous abonner également au revoir les amis au revoir